Tous, les amis nous sommes aujourd'hui le mardi euh, 14 janvier et les news eh ben euh, elles cherche pas beaucoup <rire> c'est toujours les mêmes hein. euh, euh, on a beau essayer de nous la mettre à l'envers à l'endroit dans tous les sens mais les news restent toujours les mêmes c'est à dire que l'état ne fera pas marche arrière alors euh, déjà on s'en doutait hein, on s'en doutait on descend dans la rue pour dire qu'on n'est pas content, mais l'État a dit lui-même qu'il ne fera pas marche arrière. Alors, il a juste reculé, euh, et il a juste mis en stand-by, on va dire, hein, c'est mieux, il a mis en stand-by... Euh, ce pivot de l'âge de 64 ans, mais euh, remarquez bien qu'il est en stand-by, mais pas tant que ça, parce qu'il il, il revient souvent, il revient souvent dans les discussions, ouais, ouais, ouais, ouais. et tôt ou tard, ils vont finir par nous le mettre. Hein. Ne, ne croyez pas que euh, pour eux, c'est bon, euh, euh, ben non, vous allez finir par l'avoir, votre, votre âge de pivot à 64 ans, voire plus parce qu'ils commencent par 64, et puis ils vont aller, oh, je pense qu'ils devraient aller jusqu'à 67 si tout se passe bien pour eux, hein, hein 67 ans, pour aller à la retraite, c'est bien. Alors, sous prétexte qu'on vit de plus en plus vieux, et ben on a de moins en moins de l'argent on peut de moins en moins en profiter, voilà, la possibilité d'en profiter. C'est génial, euh, génial, la vie sérieuse, moi, je... Euh, comme dirait... Euh, comme dirait Coluche, il disait euh, « plus tu gagnes, moins tu gagnes ». Voilà, alors, euh, c bah, alors là le mot, ben, c'est « euh, oh mais alors Coluche… Euh, » Voilà, « plus tu gagnes, moins tu gagnes ». C'est-à-dire que plus tu bosses, ah, tu vas bosser pendant 40 ans, tu vas changer de boulot, tu vas faire ce que tu veux. et ben, Plus tu bosses, et ben, moins tu gagnes à la retraite. Parce que ça dépend de ton salaire. Hein? Hum. Avant, c'était tes dix dernières années qui comptaient. Alors forcément, si tu avais un boulot pépère en tant que cadre ou en tant, euh, dans un, un truc tranquille et tout, euh, que tu te faisais 2000 à 2500 euros par mois, aucun souci, tu avais une retraite relativement convenable, on va dire. Hein, rel relativement convenable. Hein Parce que si on va à côté la retraite de, de nos chers élus, hein, je ne vous parle pas des maires hein, qui eux... Euh, ils font ce qu'ils qu peuvent avec ce qu'ils ont. Hein, là. Non, eux, eux, plus haut, là, plus haut, euh, le haut du système, ouais, euh, la retraite, eux, c'est à vie, et, et, et c'est pas que 2500 euros. Hein, c'est autre, autre, autre. Eux, ils font en un mois ce que certains font en une année. C'est pas, pas compliqué, c'est comme ça. Hein, voilà. Et on trouve ça normal. Ouais, ouais, on trouve ça normal. Ah, vous comprenez, ça des présidents, après tout... Euh, il faut bien qu'ils euh, aient un remerciement. Euh, mais bon sang, le remerciement, ils l'ont eu pendant qu'ils étaient présidents. Hein, et ils l'ont déjà eu. Hein, parce que euh, tout, tout était à nos, notre charge hein, quand ils sont présidents. Tout est à notre charge. Eux, ils dépensent que dalle. Hein, ils dépensent que dalle. Et quand ils dépensent quelque chose, <rire> ils oublient de déclarer. <rire> ouais, ben ben, ils oublient de déclarer. Non, ils doivent découvrir, ils ne reçoivent rien. Oh, bien sûr, après une fois qu'ils sont, sont plus président, on les attaque. Ouais, on les attaque pour fraude, euh, fraude aux élections, euh, fraude à la, euh, comment dirais-je, à la communication qu'ils font euh, avant les élections. Ouais, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, ça m'agace. Et euh, bref, euh, pour fraude, une fois qu'ils sont peu présidents, mais pendant qu'ils sont présidents, on ne peut pas les toucher. Non, non, non, on ne peut pas les toucher. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, euh, de... bien savoir ce que ça a donné cette histoire de, et comme j'ai changé de page et que j'ai changé pas mal de trucs, j'aimerais bien savoir ce que ça a donné cette histoire de Milan, là, vous savez, euh... Euh... le tribunal des citoyens qui se tenait à Milan du 21 au 26 20... décembre, ouais. Eh, hey, ça a dû être un flop, hein, parce qu'il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Macron est toujours est, est président. Ah ouais, bon, et il est toujours président. Et il fait toujours ce qu'il veut. Hein. Il vous l'a bien mis dans le cul, Lulu. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ouais, ouais, ouais. ouais. Et il euh, vous la mettra encore. Il vous la mettra encore, soyez-en certains. Hein, parce qu'il voilà. y a des gens qui ont compris, qui se sont dit euh, soit on retire euh, cette réforme. Soit nous, on continue à descendre. Voilà. Il dit il vaut mieux gagner moins maintenant pour gagner plus après. bah ouais, c'est dans la logique des choses. C'est ce qu'on voudrait. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Ah non. Bah, est bon euh, euh, c'est euh, bon. C'est euh, en stand-by l'histoire. C'est bon. On peut reprendre le travail. Mais non, les amis, ils reprennent pas le travail, c'est en stand-by, c'est-à-dire que ça va revenir et ça revient tout le temps et ça revient tous les jours. Même hier, je l'ai entendu que ça allait revenir, que le Premier ministre, il a dit ça, mais bon, il aurait fermé sa gueule, ça aurait été pareil, puisque ça ne change rien. Ça ne change rien. quest ce qu'on met en stand-by une, une loi qu'on sait pertinemment qu'elle va passer Parce qu'il l'a dit, cette loi va passer. On ne sait pas quand Hein, on ne sait pas comment, sûrement dans notre dos, ça c'est certain, puisqu'on n'est pas d'accord, mais elle va passer. Hein? Donc, à moins de faire comme eux et de ruser le système, et euh, vous, vous n'avez pas de solution. Voilà, vous n'avez pas de solution. Et voilà. Bon, à côté de ça, on nous parle de la reine d'Angleterre qui n'est pas contente avec Harry parce que lui, il se casse. Euh, les affaires de l'État, ce n'est pas son problème. Bon, bah, euh, vu les casseroles euh, qu'elle a au cul, euh, la reine aussi, euh, on comprend il euh, y en a qui, qui veulent partir et qui ne veulent pas vivre dans cet été là Forcément, sa femme, elle a dû être critiquée mais comme il faut, jugée et tout ce que vous voulez. Donc, euh, pour un homme qui aime sa femme, qu'est-ce qu'il fait bah, Il la protège. Voilà, il protège sa femme et donc euh, il s'en vaut. C'est très bien. Ouais, on va leur donner deux, trois petits trucs à faire quand même, parce que c'est quand même le prince d'Angleterre, hein, donc, deux, trois petits trucs à faire, mais qui est dans son domaine, hein, que, ouais, ouais, que ça empiète pas euh, les affaires de la reine, faut pas que ça empiète les affaires de la reine, ah non, faut pas, faut pas, parce que sinon, elle est pas contente, ouais, elle est pas contente, d'ailleurs, je suis étonnée que William le soutienne pas plus que ça, son frère, parce que, franchement, euh, là, il me déçoit, le gars, hein, franchement, euh... Il me déçoit. Je je comprends pas pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. Je comprends pas. Il hein, est euh, très très très euh, disons qu'il est plus bête qu'il est beau. Hein. Voilà. Hein, est, euh... et euh, ben, je crois que plus important, je vous l'ai dit. Hein, plus important, je vous l'ai dit. En ce moment, ce qui nous ce qui perturbe tout le monde en fait, c'est l'âge des retraites. Sauf qu'on ne voit pas ce qui se passe, on voit pas, on est tellement manipulé par cette histoire d'âge de retraite. Euh, euh, mais c'est très bien, hein? c'est très bien, hein? il ne faut, faut, faut, faut pas lâcher, hein? faut pas lâcher un cheveu, parce que si vous lâchez un cheveu, ils vous prennent la perruque, il ne faut pas lâcher un cheveu. Hein? C'est bien parce que tout le monde s'y met en fait, euh, les avocats et machin, les trucs, mais oui, pourquoi Parce que la retraite, ben, ça concerne tout le monde, hein? ça concerne tout le monde, quel que soit le corps de métier, on est tous concernés, Voilà. Donc, euh, forcément, bah, tout le monde s'y met. Hein? Et euh, le, président, le président de la Macronie, lui, il tient ferme position. Pff, moi, je ne lâche pas l'affaire. Et il dit à son Premier ministre, surtout, tu ne lâches pas l'affaire non plus. Tu leur racontes tous les bobards que tu veux, ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas. Mais, tcha, on, on ne cédera pas. On ne cédera pas. Voilà. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans « on ne cédera pas hein? » Je sais pas. Euh, vous avez été à l'école. Il euh, y a des dicos, euh, Vous allez euh, sur internet. Euh, vous cherchez la définition. On ne cédera pas. Que veut dire On ne cédera pas. Hum C'est. Euh, ça serait une bonne chose parce que on ne cédera pas. Voilà. Et bien, euh, je salue ceux qui comprennent. Hum et qui, euh, et qui se battent au quotidien, les gilets jaunes compris, parce que je vous rappelle quand même que euh, le fait de faire grève est un droit. On a le droit de faire grève. Ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, de, de, Tout le monde ne le sait pas, hein mais on a le droit. D'accord, on n'y est pas payé, mais on a le droit de faire grève. Ouais, ouais. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de se faire taper dessus parce qu'on fait grève. Non. Ça, on n'a pas le droit. Surtout si c'est... Euh, des représentants de l'Ordre, des représentants de l'Ordre qui viennent nous cogner dessus, enfin pas moi personnellement parce que moi la vie m'a déjà assez cogné dessus et je suis euh, je suis pas en état de me faire cogner davantage. Euh, même si ça arrive, ma foi, ben, ça arrivera, mais bon pour l'instant euh, j'évite un peu. Mais euh, voilà, donc euh, le droit de grève, ben on a le droit. Hein, c'est dans la Constitution, ça fait partie, ça fait partie euh, de, ce, de ce genre de choses qui nous permet de montrer à l'État qu'on n'est pas d'accord avec lui. Voilà, faire grève, c'est un droit. Ouais, mais euh, se retrouver euh, en prison, euh, se retrouver à l'hôpital, parce qu'on s'est fait taper dessus, euh, parce qu'on faisait grève, hein. donc grève, c'est-à-dire euh, certains font grève chez eux, bouge pas, pff, tranquille, peinard, et d'autres, bah, ils descendent dans la rue, bah oui, ils descendent dans la rue pour montrer qu'ils sont vraiment pas contents. Et ben ceux-là, euh, bah, euh, on leur dit, euh, soit tu rentres chez toi, euh, soit tu te fais te à la gueule. Bah ils se sont taper perdre la gueule. Voilà. Et puis, bah, résultat, euh, hôpital, prison. Ah prison, prison. Allez, là, allez, bonne... dis-toi, pourquoi on vous met en prison quand vous faites grève Je voudrais savoir quelle est la raison sau... légitime. Quelle est la raison légitime, quelle est la raison légitime qui pousse un policier à envoyer quelqu'un en prison parce qu'il fait grève. Ça, je, je, je, je serais curieuse de savoir quelle est la, la, la raison légitime. Parce qu'au final, il n'y en a pas, hein? il n'y en a pas, c'est dans la loi. Alors, à ce moment-là, vous prenez le code vide et vous montrez aux au, au, au flics que vous avez le droit d'être dehors, vous avez le droit de faire grève, c'est votre droit. Mais que par contre, se faire taper dessus par les forces de l'ordre, c'est pas... Non, non, non, c'est ça, c'est pas un droit, non. Euh, pour ça, on va, en tôle, on va en prison, hein. Et on se retrouve, on se retrouve, euh, ben, bah, on se retrouve avec euh, des suicides de policiers parce qu'ils ont tellement bien voulu faire que, ben, bah, ils ont dépassé la ligne blanche. Eh ouais, les gars, nous, on n'a pas le droit de la dépasser la ligne blanche, mais euh, vous non plus, vous non plus, non, non. Même si ça ne s'adresse pas à tous les policiers, hein, parce qu'il y en hein, a, ils sont euh, top. Fine. Ils sont top, moumoute. Hein, y a, y a les policiers, ils sont top. Top. D'ailleurs, il y en a, pour ne pas faire grève, ils se mettent en maladie. Ouais. Comme ça, bah, euh, ils continuent à gagner des sous, puis, puis ils protestent. Bon, ça n'a pas le même impact, hein, parce que quand tu dis ouais, je suis en maladie, euh, ça n'a pas le même impact que, que quand tu dis tu fais grève. Dommage que tu n'es pas présent. <rire> voilà. Ils ne sont pas présents. Et voilà. Donc. Euh... Voilà. que vous dire de plus pour vous montrer que ça ne changera pas et que vous dire de plus pour essayer de vous réveiller un peu pourtant moi je suis mal foutue hein, mais euh, là il y a des choses euh, vraiment et euh, cela dit en passant cela dit en passant et pour finir cette vidéo je suis persuadée je suis persuadée hein, persuadée intimement persuadée, c'est vous dire à quel point je suis persuadée que derrière ce, cette réforme de retraite qui veulent nous la faire rentrer à grands coups, de tout ce que vous voulez d'ailleurs hein, ils, ils, ils vont nous pondre autre chose derrière ils vont nous pondre autre chose qui sera pas mieux, non, non, non, il ne sera pas mieux, ça sera pire alors, pour petit récapitulatif, Macron est dans le système, le système dirigé par les hauts hobbies, euh, que, surtout de la finance, hein, mais de tous en fait, euh, pharmaceutiques, etc. Enfin, les gens qui ont grosso modo, hein, que c'est aussi un peu dirigé par l'intelligence artificielle, que nous sommes dans un monde où il y a le bien et le mal que nous sommes dans un monde qui actuellement actuellement, est dirigé par Satan avec les énergies de Lucifer. Heureusement, d'un autre côté, que nous avons quand même des belles lumières et euh, des, des lumières du Créateur qui voient le jour de plus en plus. Et je le sais parce que je parle, fais une femme, hein, une buplette, une vraie buplette. Et je parle avec les gens que je croise, même si je croise pas beaucoup. On parle. Ça commence par un bonjour, comment ça va, et tout. Et puis, euh, ça finit, on est dans un système de merde. Et, ouais, et pour ça, tout le monde est d'accord. Ah, tout le monde est d'accord. Hein. Ça, il n'y a pas à chier. Hein. Donc, ça suffit. Le fait que les gens réalisent qu'on est dans un système de merde, suffit à faire un petit pas en avant, hein, vers un changement. Ouais, vers un changement. Donc, euh, bah, à Macron, il reste deux solutions. Euh, soit tu tous les Français, auquel cas c'est le président des animaux, il ben, faut dire qu'on est déjà des moutons, donc ça ne changera pas grand-chose. Mais euh, auquel cas, ben, il ne restera plus que les animaux. Hein, euh, <rire> les animaux, ce que peut dire Macron, il n'en a rien à carrer. Pas plus que les autres. Hein. Donc, soit il, il, il, il nous tue tous, hein, ce qui en, en somme est bien parti. Soit il continue euh, ce qu'il fait. Hein, voilà, au compte-gouttes. Ouais, au compte-gouttes, ça marche aussi. Hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, petite récapitulation, nous sommes donc dans un système, nous sommes dans une sorte de matrice, nous sommes gouvernés euh, par euh, des crétins euh, sans nom. Hein euh, pas gouverné, hein, parce qu'en fait, le euh, pauvre, pauvre Macron, lui, n'est qu'un pantin parmi tant d'autres, forcément. Et lui, ce qui l'attire, c'est l'argent. Hein, voilà. <rire> Disons les choses telles qu'elles sont. Lui, ce qui l'attire, c'est l'argent. On lui a proposé de l'argent, il est devenu président. Voilà. Sauf que, euh, combien même il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, ben, il est obligé de le faire quand même. Ben ouais, puisque c'est pas lui qui dirige. Eh non Il y en a d'autres au-dessus qui dirigent. Eh ouais. Et quand il ne fait pas ce qu'on lui demande, eh ben, il se fait tirer les oreilles, pépère. Ah oui, oui, oui. Non on a beau être président, mais ouais. quand il y a du monde au-dessus, ensuite se tirer les oreilles sérieux, sérieux. Donc, il obéit. Il obéit. Et quand il n'arrive pas à trouver de solution, il refile ça à quelqu'un d'autre. Bon, allez, on revient à notre système. Je vous signale quand même, pour rappel, que nous allons tout droit vers euh, le nouvel ordre mondial. Vous avez peut-être oublié, pas moi. Non, non, pas moi. Parce que tout ce qui se passe actuellement, nous emmène droit dedans. Lâchez-vous de la retraite à 64 ans, vous savez, euh, euh, qu'est-ce que vous croyez hein Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent que l'on profite le moins possible de l'argent qu'au final on a gagné. Enfin, gagné. Le peu d'argent qu'on a gagné au final, puisque tout repart à l'État. Hein mm -hmm. oui. Quand vous voyez vos fiches de paye, vous hallucinez. Vous avez quand même un, un tiers de votre salaire qui part à l'État. Hein Parce que vous avez le, le brut et vous avez le net. Alors, euh, vous déclarez le brut bah, bah, forcément, ah, bah, bah mais faut déclarer le net. Vous n'avez pas déclaré le net. Ben non, c'est beaucoup moins. Ça se base entre 200 et 300 euros de moins. Donc, forcément, nah, nah, nah, on déclare le brut. Comme ça, bah, au, au mieux, vous payez des impôts. Ouais, bah. Maintenant, bah, c'est prélevé directement à la source. Donc, vous n'avez même plus besoin de payer quoi que ce soit, vu que vous les recevez même plus, cet argent-là. Et non, c'est l'État qui le reçoit, forcément. Bah. Donc, l'âge pivot de 64 ans et t'en fait parce que comme nous vivons de plus en plus vieux oh, quelle chance on vit de plus en plus vieux donc on est obligé de travailler de plus en plus bah ouais ah bah oui non mais euh, parce que vous pas la gueule de monde non plus hein. on ne va pas vous payer à rien faire hein, les gars hein. euh, 62 ans tu es en pleine forme tu vas vivre encore 40 ans et on va être obligé de te nourrir de te loger de te blanchir surtout si tu es en pleine santé non mais tu rigoles tu rigoles non non non non, non, non. donc on avance petit à petit l'âge de la retraite mon père, comme je vous disais, il partait à 62 ans. Et après il y a eu 64. Non, non, pas l'année 64. Hein. Euh, L'âge de retraite 64. Qui est encore valable aujourd'hui. Euh, mais moi je suis sûre qu'on va arriver aux 80... Tranquillement, on va arriver aux 80 ans. Bah ben, oui. Comme ça, ben, vous, vous profiterez moins de votre retraite. Bah ben, oui, forcément. Parce qu'arrivé à, à 80 ans, il y a quand même, il y a du monde, hein. il y a des gens hein, qui sont en pleine forme à 80 ans, hein, de, de plus en plus. Mais, de plus. mais il y a aussi les gens qui, qui sont grabataires, qui, qui ont un cœur fatigué et qui coûtent de l'argent au système. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, donc, on leur file le, le vaccin de la grippe. Bah ouais contre la grippe. Mm. Ah oui, oui, hein. Vous voulez vous débarrasser de quelqu'un ou euh, enfin une personne en, en mauvaise santé, hein. Cinq années de suite, le vaccin contre la grippe, c'est bon, hein, euh, après vous, vous pouvez euh, aller voir le notaire pour l'héritage, hein. pas de souci, aucun problème. Ça a été montré à la télé, ça a été montré dans des reportages euh, et ça a été prouvé euh, via de nombreux professeurs. Je ne vous mets pas de lien, bien sûr. Non, bah voilà, moi, je fais mon travail. Hein. Moi, je vous dis ce qui me dérange. Moi, je vous interpelle sur certaines choses. Mais bon, euh, à vous de faire le vôtre aussi. Hein. Euh, les bébés, ça dure un an, ça, ça dure qu'un temps. Hein. Euh, Arrivé sept ans, on commence à vouloir prendre son indépendance. Et je pense que vous, vous avez plus de 7 ans. Donc, il serait temps que vous preniez votre indépendance. Hein, hein Prenez votre indépendance. Et puis... Euh, Allez faire vos recherches. Allez faire vos recherches. Et puis vous verrez qu'on n'a pas tort. Bien sûr, tout le monde ne trouvera pas les mêmes recherches. Hein. Il y en a qui vont s'arrêter aux premières et qui vont dire Mais c'est des foutaises, c'est n'importe quoi. Sauf que Google, il fait partie du système. Bah, bah, et, et, et il nous sert, il nous arrange. Hein, mais il fait partie du système quand même. Donc, les premières pages qu'il va vous mettre en avant, ce sont les pages qui sont du côté du Côté qui n'est pas le nôtre en fait, hein? et si vous voulez avoir plus d'informations, des informations vraiment intéressantes, des, des informations vraies, il faut tourner plusieurs pages. Hein? Il y a plusieurs pages sur Google la 1, la 2, la 3, la 4, et suivant. Hein? Et bien, cherchez jusqu'à ce que vous trouviez euh, la vérité parce qu'elle y, hein? y est. Elle y est, elle est. Il la cache plus, elle y est. Hmm? est. D'ailleurs, eux non plus ne se cachent plus. Donc euh, voilà. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas tourner en rond, hein, c'est bon, euh, j'ai dit ce que j'avais à dire euh, euh, au pays euh, en Macronie, euh, toujours euh, les mêmes choses, toujours à bien. Euh je salue du fond du cœur et je vous envoie plein de bonnes choses à tous ceux qui ouvrent les yeux et je sais que tout le monde ne peut pas le faire en même temps et de ce fait, je vous remercie infiniment de le faire, d'en être conscient et surtout d'avoir l'esprit assez ouvert pour accepter ce qui se passe. Quant aux autres, on va leur laisser un petit délai parce que de toute façon, comme dit Dicton, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc... Tant que vous ne serez pas des légumes et que vous aurez de grains de cervelle et de, de neurones qui, se, qui, qui fonctionnent bien, vous avez beaucoup de chance de pouvoir vous éveiller. Ouais ouais, vous avez beaucoup de chance. Il ne faut juste pas suivre le troupeau et commencer à réfléchir par soi-même. Voilà. Ben écoutez, je ne vous en ai pas davantage. Je vous souhaite un bon lundi, avec ou sans soleil. En tout cas, moi, mon cœur, lui, il est plein d'amour pour tout le monde, pour vous, pour euh, la Terre entière, pour l'univers. Et à même pour les... Même, même pour les néfastes, il est plein d'amour. Il est plein d'amour pour tout le monde. Moi, Pour moi, il n'y a pas de méchants, il n'y a, a pas de gentils. Il n'y a que les gens qui veulent bien se laisser mener et ceux qui sont révoltes. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une excellente santé. Euh, que dire d'autre Plein de bonnes choses à vous. Et puis, en attendant bah, une prochaine petite vidéo ou des prochaines news, hein? prenez soin de vous, portez-vous bien et à prochaine. Bye.